Bienvenue sur Off2Bliss, aujourd'hui on va vous faire découvrir un petit peu à quoi ça ressemble Ikea ici aux Philippines. Noël est avec moi aujourd'hui et donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce qu'en fait ils ont ouvert le premier Ikea ici au mois de décembre l'an dernier, en 2021. Et c'est en effet le plus grand Ikea du monde. Et donc euh, bah, on va essayer, de, on va essayer de, vous, de vous le montrer et puis vous montrer un petit peu les différences avec les Ikea en Europe, en Belgique et en France. Et voilà, je pense que ça peut être sympa. Il mmh. n'y a pas de différence. Si, il y a des petites, non, raison, a des petites différences, les, euh... notamment tout ce qui est nourriture. Euh... Et aussi des styles. Parce qu'ils sont en quand même un peu de, de tradition. Oui, il ouais, y a des. Leur... Ouais, ouais, enfin, voilà, bonne visite. C'est le même que les gants là. Merci. Bye. C'est un peu nouveau quartier, sinon j'avais rien. Euh, tout était, euh, c'est construit récemment ici en fait. Ah oui, c'est ici. Alors on était déjà venu une fois, mais c'est vrai qu'il y a toujours pas mal de monde. Voilà, donc c'est dans le mall que ça se trouve en fait, la entrée. GBC 3. Il faut montrer le vaccin ici hein. sinon va tu, peux pas oui. tu veux manger d'abord Ok. Alors en fait tu commences directement par la cafétaria. Il y a plus de cafés qu'en Belgique, hein. as un en bas, un ici. Non, qu'est-ce qu'il qu qu a dit le monsieur On peut pas manger avant. Tu dois d'abord faire le... Ah, il faut monter pour... Ok. Ça commence un peu comme chez nous. Hein. Il y a un étage pour commencer le, la partie ex, exposition et puis euh, après, en bas, tu as le magasin et puis il y a les restaurants. C'est quoi ce qu'on mangeait Ça c'est les gens qui <rire> attendent. Gens... Donc ça c'est la file pour les gens manger Oh là là mais c'est pas possible. Donc les gens attendent ici une heure ou deux heures pour manger. Et ça c'est les gens qui attendent pour manger le... les boulettes quoi. <rire> ok. Bon ça commence bien. Ah donc ça c'est les gens qui ont mangé le restaurant voilà. Ok, Attends, on va aller voir. Donc ça c'est la file pour les gens manger, okay. ok, tout va bien. Ne vous plaignez pas en Belgique ou en France, hein. ici les gens font la file pour manger les boulettes. Là, il y a une forêt de. une forêt de caddies. Non. On va essayer de trouver des spécificités ici. Mais. On va voir. On va essayer de trouver des choses un peu spéciales. Il y a du monde. Mais il y a des petites subtilités quand même. Noël, qu'est-ce que tu fais On cherche le café, c'est ça Ouais, c'est compliqué. C'est grand, hein. 7. Ah c'est bien fait ici parce qu'il numérote. tu vois, il n'y a pas ça euh... en Europe, j'ai jamais vu ça. Hein. T'as vu c'est marrant, il n'y a pas de plantes, euh, de vraies plantes ici, c'est des plantes plastiques, il n'y a pas des plantes euh, naturelles ici. Ah, ouais. ah oui, Life Plants. Parce que c'est la même plante que chez nous en Belgique. C'est ce que j'appelle des plantes mondialisées, c'est-à-dire ça peut vivre partout. Climat tropical, euh, climat tempéré... Euh. Ah, il y a des chicken wings. Il y a les hot dogs. Il y a toujours des chicken wings en général aux Philippines. Hein, on les gens aiment bien un poulet. Ça, c'est pas mauvais comme chicken. Voilà, j'avais déjà pris en Belgique. Hein. Donuts. Mm -hmm. C'est le même prix qui en Belgique, mais le des hot de ça à vous pareil. 1€. euro. 30 pesos. Ah ouais, non, c'est 50 cents. Est... Chez nous, c'est 1€. euro, Il y a des churros. you. Moi t'as pris un petit assortiment, mais le trucs qu'on trouve pas chez nous. Churras Mpenada. Bon appétit, hein. petit snack. Le pain c'est plus sucré. Pour une fois c'est pas trop sucré, au général aux Philippines tout est très sucré, ici c'est pas travail. Ça manque de chocolat. Pour 169 euros. Euh, pesos, pardon. Ce qui fait euh, 3 euros, quoi, même pas. Donc, ça, c'est même moins cher, à mon avis. C'est deux fois moins cher qu'en euh, Europe. A few minutes later. Alors, on est revenu euh, 20 minutes plus tard. Là, il y a encore plus de monde qui pour manger des boulettes Ikea. <rire> une collection un peu surf pour les Philippines. c'est bien ça rien barbecue non, barbecue les gens sont c'est nouveau pour eux hein, donc il euh, y a beaucoup de visiteurs il hein. y a c'est plein de gens partout En général, ici, ils aiment bien les, forcément les petits espaces parce que comme il y a, les appartements sont relativement petits ici à Manille en général, bah les idées ici chez Ika, c'est souvent euh, comment maximiser l'espace avec euh, des petits trucs et astuces. C'est joli, hein Non, les couleurs. Ah bon, non Ah oui, oui. Noël, on arrive ici dans une zone très importante ici aux Philippines, c'est-à-dire là Là quoi la cuisine, cuisine. Les Philippins sont chauds avec la cuisine. Noël, mmh. ouais, ça va, tu t'amuses bien chez Ikea Philippines. Mmh. C'est un peu pareil que chez nous, en fait. on est un peu déçus, on pensait qu'il y avait plus de choses euh, différentes, mais non, pas vraiment. Je ne pourrait pas qu'on est aux Philippines ici, parce qu'en fait, euh, c'est le même concept, les mêmes produits, les mêmes. Il euh, n'y a pas tellement de différence. Donc en fait, on pourrait être ici, ou en Belgique, ou en France, c'est vraiment, euh, vraiment la même chose en fait. Il n'y a pas vraiment de spécificité en fait. Alors il faut savoir que IKEA Philippines propose des plats similaires aux autres IKEA comme par exemple les mythiques boulettes suédoises. Notez qu'ici elles sont servies non pas avec des frites mais avec de la purée et des brocolis. Mais il y a aussi des plats adaptés au goût des philippins. On a déjà vu tout à l'heure les empanadas et les churros mais il y a aussi d'autres spécialités. Il est par exemple possible de prendre un breakfast local avec les saucisses philippines, qu'on appelle les Longanissa ou un breakfast américain avec même des gaufres. Comme souvent aussi dans les fast philippines, il y a les fameux spaghettis. On peut même y ajouter des boulettes de viande. Et il est même possible de déguster du porc façon barbecue philippin. Bref, beaucoup de choix ici chez IKEA, philippines. Et des fils énormes. On n'arrive pas à trouver les sacs que Noël est venu chercher ici pour le déménagement. Et là, on doit retourner en arrière parce qu'on s'est trompé. Donc on doit retourner au 15, on est au 25, c'est ça 28 Allez, c'est reparti pour un tour. Enfin, ils sont là. Et on a trouvé aussi ça. Le petit sac IKEA. Je sais pas si on trouve ça en Europe, par contre. Ça fait encore du plastique mais bon. C'est vraiment très solide. Donc si vous avez des déménagements à faire, vous pouvez prendre ça. Et ce qu'on va faire, on va remplir nos affaires dedans. On va les mettre dans l'avion, dans la soute et ça, ça passe dans l'avion en fait. Uh -huh. On va payer, on a juste acheté un petit sac. Nous... Juste ça. Mmh. C'est quoi les fils euh... On fait la file, on fait la file. On adore faire ça ici, la file, la file. Genre il y a 15 caisses, il caisse, mais ils en ouvrent 3. Quoi. Ça c'est très Philippine. Ça. Donc forcément il y a des, il y a des gens qui, qui attendent une heure pour payer un article. Noël. On a juste un article, ça fait déjà 20 minutes qu'on attend. Et il faut être patient. J'ai toujours dit qu'il faut être patient aux Philippines, mais bon, parfois... Il euh... y a Noël qui vient de s'énerver sur la dame. <rire> il dit, c'est tellement lent, madame, dépêchez-vous. Mm. Noël laisse passer Madame, parce qu'elle est... est en retard. Bon, Noël, t'as su payer, finalement Tu vois, les gens font la film. mais il y a les boulettes là. Pourquoi est-ce qu'ils achètent pas ça direct mm. Mais ça vient d'Europe, tu vois. En général ça vient je sais pas trop d'où ça vient de Chine. C'est quoi non Ah ouais. Façon, ça pas l'air bon. Ils ont l'air vieux, ils ont l'air fatigués. 300 fatigué Le pain j'avais goûté, c'est pas bon. Je vous déconseille le pain indica, c'est pas cher mais c'est vraiment pas bon. C'est un peu similaire à chez nous. Un peu plus grand. Oh non, il n'y a pas tellement de différence. Hein. Hein, C'est la même chose. Voilà, c'était notre vlog ici à Ika, Philippines, Manille. Vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Off2Biz. Ciao, ciao, à bientôt. Bye, guys. Bye.